Tout est parfaitement en ordre, Un instant. Un instant. Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar. Je brouille les pistes et des pistes les kistes. Y'a pas pire artiste que celui utilisé comme piste à La moutarde me monte au pif triste. Je me crispe quand j'en vois bien fait d'impatience à l'idée de gloire. De pétasse en robe noire, de pétard pété de thunes, mais de l'amertume dans le la réservoir. Devant les yeux, un épais brouillard, prospecte la voix, les trop perdent la voix, hanté par trop de spectres et de beaux sceptres Petit à petit, tout devient grosse perte. Appâté petit, par le gars, l'ego, les caisses, l'érotique. Où est l'érotisme? Y'a plus de bonnes critiques quand règne l'égotisme. Le succès à tout prix, quelle quête hystérique. Au final, que tu mépris. Regarde l'historique, seul intéresse l'histologie sexuelle. Quand c'est un crève sans logique, quelle logique! On s'est trompé d'essentiel. L'essence, elle, continue d'abreuver nos futiles. Que naît dans le logiciel, et c'est officiel de ce monde ciel. Les finances tirent les ficelles, l'ourage gronde, l'acide du superficiel s'impose, l'immonde et des conflits démentiels. La fin est prévue dans l'événementiel, la fin est promue au rang d'armes, car l'humain est dépourvu d'âme et de larmes. On déclenche la mue et s'enclenche l'arc-en-ciel. On flanche, c'est sûr, on mange, césure Un ange passe. Pour le sas le mur se casse, des mots comme armure Démons dans la mire, de pourriture, Confiance sur chantier Dans ce chantier, entend chanter tiers De terriens, des terres, qui crachent des terres désert des, des servis, et nous servions des serres Destin misérable, des non désirable, Des irresponsables, mac le globe Et la masse affable, se moque et gobe Le sol se dérobe, sous nos pas d'hommes Nos cœurs s'enrobent, d'une fine couche d'or L'humanité quête sans cesse les orbes, l'inanité guette et transforme en orque métamorphose en métal sans fond, entre marasme et morose pris dans le typhon la conscience fuit, aspirée par le siphon tombe la nuit, inspirant le dernier bastion, description sociétale, bien choc prescription neuronale, nécessaire mec, proscription libérale pauvre époque, post-script décrypté et ton sec je me pose en témoin, et pas un des moindres, prêt à mordre